No pain, no gain. Faut-il souffrir pour progresser Es-tu à l'écoute de tes sensations tarrives t il de te blesser plus souvent que la moyenne Finalement, sais-tu dire stop au bon moment Bien entendu, tu peux être plus fragile que la moyenne. Tu peux, euh, en fonction de ton activité ou de ton passé, il peut arriver que tu aies souvent des blessures. Mais aujourd'hui, peut-être que si tu te blesses très régulièrement, c'est aussi parce que tu n'es pas suffisamment à l'écoute de ton corps et c'est encore plus important si tu es débutant car toutes ces vidéos où tu peux voir euh, de motivation, où tu peux voir les, les sportifs qui endossent cette cape de super-héros en mode no pay no gain qui prône la souffrance et le dépassement de soi euh, à chaque séance est ce qui ne t'influence pas dans la mauvaise direction car ce schéma de pensée, euh, vaincre ou mourir, ce n'est pas celui que je partage et ce n'est pas non plus le cas de Greg, le kiné des sportifs. Et on en parle tout de suite T'es prêt C'est parti Tu parlais de longue distance sur la course à pied qui n'était pas forcément euh, ouais. euh, idéale. Qu'est-ce que tu qu que appelles longue distance À partir de quelle durée tu peux estimer globalement, hein, même approximativement, ouais. que ça peut commencer à être traumatisant bah, En fait, euh, c'est une question assez subjective ouais. parce que tout dépend de, de type de personne, de son âge, euh, de comment il est, euh, comment son organisme fonctionne. Euh, mais l'idéal, en fait, c'est que le sportif soit vraiment à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que dès qu'il sent une petite sensation, il ralentit. Et ça, c'est tout le problème des sportifs, ouais. parce que la plupart des sportifs ne sont pas à l'écoute de leur corps. en fait Souvent, on écoute de la musique tout court, tout mm -hmm. court en cours, et on n'a pas cette conscience corporelle. Donc vraiment, si le sportif il, a, il, il est à l'écoute de son corps, il sait quand il faut s'arrêter en fait, il sait quand c'est trop. Ouais. C'est important de se dé dépasser en sport, mais il ne faut pas en faire trop tout le temps en fait. Finalement, euh, on met peut-être un peu l'ego de côté en se disant voilà, euh, ouais, ouais. j'ai fait telle performance la dernière fois, si aujourd'hui je fais moins bien, ouais, voilà. c'est parce que je me sens peut-être pas bien ouais. et, euh, et être capable de se dire bah, c'est pas grave, je me sens pas bien aujourd'hui, ouais. j'écoute mon corps. Ouais. Voilà c'est ça, parce que nous on retrouve beaucoup de sportifs au cabinet ici, parce que c'est un cabinet de, de sport. Euh, qui sont trop donnés en fait. Ils ouais. sont trop au max, euh, l'ego, euh, ils, un... ils vous se donner au max. Bah, ils veulent et dépasser leur limite, passer de euh, no pain en pain, ces choses-là. Des trucs qui moi Finalement, de... c'est ce Ils Ouais, Ils blessent. D'accord. Il euh, faut faire très attention. Il faut être à l'écoute de son corps. Et justement, ouais. les étirements, ça permet vraiment d'être à l'écoute de son corps. Ça, ça, ça augmente cette, euh... la conscience. Ouais. Mais ceux qui ont, font de la natation, justement, l'avantage euh, par rapport à la course à pied, ils n'ont pas ce problème-là. Parce que quand tu fais de la natation, tu as les yeux fermés. Donc, tu, euh, tu occlus un, un système sensoriel. Ah, tu, tu, si t'as pas les lunettes, après, si t'as les lunettes, tu vois ouais, quand même, mais même euh, tu vois ce que tu fais. C'est pas la même chose que quand tu cours, tu vois les paysages, tu vois. Oui, effectivement, tu vois, vois que tu les Tu vois le danger, les cailloux tu vois. Ouais. Là, en natation, t'es vraiment plus à kinesthésique, kinesthésique ouais. à, à l'écoute de ton corps. Donc, c est, c est, c est ça, j'ai remarqué, les, les, les, ceux qui font de la natation, ils sont vraiment plus à l'écoute de leur corps. Et même quand ils parlent, ils ont plus un langage kinesthésique, je sens plus. Ils vraiment. Le euh, langage vraiment la du vue. corps et pas euh, moins la vue, moins l'audition. Effectivement, l'audition en natation, il n'y a pas ouais. du tout non plus. Oui, ouais l'audition, je viens le signaler, l'audition, la vue, c'est ouais. vraiment très kinesthésique. Mmh. Et ça développe vraiment la conscience de soi, la natation, et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Bah, ça me rappelle un peu le discours qu'on avait pu avoir euh, sur la préparation mentale ouais. avec les différentes euh, bah, fonctions, enfin, euh, ouais. la façon de fonctionner des gens, que ce soit par la vue, par. Euh, l'autre par l'ouïe ou plutôt par, euh, par la fonction kinesthésique ouais. et euh, on avait déjà parlé ça un peu et, euh, et en fait en natation bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que il n'y a pas trop enfin pas du tout l'audition il y a très peu la vue parce que bah, c'est un peu toujours la même chose et en revanche c'est vraiment les repères kinesthésiques qui doivent être mis en avant et pour quelqu'un qui est peut-être plus visuel ou qui est très auditif ça peut être très déstabilisant au début mais j'ai remarqué que ceux qui sont très visuels ouais. ne sont pas à l'écoute de leur corps ils, sont, ils, ils voient des, des images, ils, ils se disent j'y vais à fond, euh, vois, ils sont très visuels, très motivationnels, ils ne sont pas trop à l'écoute de leur corps, Maintenant. ils se plaisent facilement parce qu'ils voilà. n'écoutent pas les, les petites sensations qu'ils peuvent percevoir. Mm -hmm. Du coup la natation ça peut être bien pour eux pour vraiment percevoir. Ça euh, peut être une, ça. une façon finalement de, de basculer de mode de fonctionnement et, euh, et permettre d'être plus à l'écoute et ouais. de, de développer des, des sensibilités différentes par rapport à ton corps. Hein. Ouais voilà. Euh, voilà Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de natation, il va commencer la natation, euh, il n'a pas l'habitude la... d'écouter son corps, pour lui au début ça va être très difficile, mais il faut ouais. qu'il sache que tout début est difficile. Tu vois bien sûr. Au début, quand on est petit, on, on essaie d'apprendre à marcher, on tombe 10 000 fois, au ouais. final on n'a à marcher. Ouais, Tous les débuts sont difficiles, mais c'est la progression qui compte, et c'est le fait de se dépasser, mais dans le domaine on est faible aussi. Un coureur il peut être fort dans, dans son domaine, mais il faut qu'il qu ait exploré d'autres domaines, perfectionner même son propre domaine. Bien sûr, ouais, c'est important de croiser finalement les domaines, d'essayer ouais. différentes choses Exactement. pour s'améliorer, euh, pour, euh, ouais. pour progresser. La, okay. la pluri, pluridisciplinarité, c'est très important. Pluridisciplinarité, bon, <rire> ce sera le mot du jour, pluridisciplinarité. <rire> voilà. Donc euh, pour, pour ceux qui font du triathlon, la pluridisciplinarité, on en parle tout le temps, donc, euh, que ce soit les cyclistes, enfin euh, le, le cyclisme, la natation et la course à pied. Souvent, le gros point noir, c'est la natation. Et peut-être, justement, ça peut être une de ces raisons, le fait de changer de mode de perception, de devoir être beaucoup plus sensible à, à, ses, à ses repères du, du corps, donc à la kinesthésie. Et, et donc, peut-être d'essayer de, de développer ces sens-là, d'être plus à l'écoute de son corps. Ça peut permettre, par exemple, pour un cycliste qui est performant ou pour un, ou un coureur qui est performant, de... Mais développer une nouvelle sensibilité, d'apprendre et de progresser finalement dans sa propre discipline. Voilà, parce que même, euh, il y a plusieurs méthodes pour euh, avoir plus conscience de son corps. Ouais. Euh, on retrouve la méditation et le yoga aussi, qui est très à la mode en ce moment. Mais euh, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas dynamique, qui est ouais. très statique. Mmh. Pour un sportif, lui, il, il, il y a un support à Il y a besoin de mouvement tout ça. C'est sûr. Et la natation, c'est un, un bon compromis. C'est un bon compromis, ouais, ouais. effectivement. On va, on va faire un sujet carrément là-dessus. Ce ouais. sera le titre de la vidéo. Ouais. Le bon compromis pour, pour devenir un sportif sensible. Ouais. C'est pas mal, ça. J'espère que cet entretien avec l'expert t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux appuyer sur le pouce bleu en dessous et nous laisser un like et j'aimerais sincèrement avoir ton avis en commentaire sur quelle est ta vision du sport et de ta pratique au quotidien. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.